Il ne s'agit pas de s'engueuler pour s'engueuler. On est là pour discuter, De, des préciser, de préciser des points. Euh, la, la notion de race, de différence. Parce que ça résonne dans, chez beaucoup de gens. Donc ah, c'est important de la, préciser. C une réalité. Écoutez, laissez-moi bah, laissez parler. Il y a pas de race, ouais. c évidemment, euh, y a tout, on a tout un passé, on a un passif. Nous, euh, blancs occidentaux. Déjà, utiliser le nous, déjà, est compliqué. Ça, c'est ce, ce, ce qui était dit. Le nous est très compliqué. Le nous, en mon sens, doit être simplement politique. Le nous, c'est le destin commun d'une nation. Le nous, c'est quand on a vécu des expériences en commun et qu'il y a une amitié qui peut se lier. Le, le nous est là. Mais, si vous voulez, le nous, le nous euh, de l'homme blanc occidental a un long passé. Et, et notamment un passé de la colonisation de l'Amérique. A l'époque, il fallait absolument trouver des points communs chez tous les blancs de l'espagnol à l'anglais en passant par le français, qui allait envahir, dans des conditions de violence extrême, le continent américain, le, le Nouveau Monde, comme on l'appelait. Et ce point commun-là, il y avait d'abord la religion, mais la religion, on l'utilisait pour évangéliser justement ces indigènes-là. Donc ce n'était pas un critère opératoire. Le vrai critère opératoire, c'était la couleur de peau. Il se trouvait que, entre un, un, un, un anglais, un français euh, et un, un espagnol, il y avait cette couleur blanche qui était facilement opposable et aux esclaves noirs de la, tra de la traite négrière, et aux indigènes euh, du continent américain. Et on est encore victime, je vais re rebondir sur ce que disait Rocaya très justement, on est encore victime de ces préjugés-là. L'idée que finalement entre un Anglais, un Anglais du nord de l'Angleterre et une, une Sicilienne, finalement nous appartenons à la même race. C'est totalement faux. Scientifiquement, le mot « race » en ce sens-là n'a aucune, vraiment en philosophe, aucun concept opératoire, j'invite tous les internautes à surfer sur internet pendant l'émission pour qu'ils puissent voir Ce n'est pas une insulte, le mot race est dans la constitution française, ce n'est pas une insulte le mot race. Le mot race n'est pas une insulte, le mot race est simplement un un faux concept, on appelle ça un concept pseudo scientifique. Maintenant qu'il y ait différents types merci. vous allez remplacer race par l'hémotique. D'ailleurs même entre les blancs nous sommes de la même race mais nous ne sommes pas pareils. Nous pas le même gabarit, nous ne sommes pas du tout de la même, euh, finalement, de la, la même, même étoffe. Mmh. Là. Ah ouais, je dramatise. Vous avez les raison. C'est dommage pour les autres, c'est une logique extrêmement la vie, bien On vit pas la oui, vous avez, vous, vous, vous vous euh... êtes dans la France des plateaux télévisés. Moi j'habite au oui. Mais vous... bah oui, mais oui. Mais dans la réalité, dans les désolé, c'est une la vie. Le plateau télévisé, c'est vous chez il fort. Non pas du tout mon monde Oui, mais moi je de service, c'est vous. Non, sais pas attendez. Oui oui, on va rasser, on va